Pour schématiser, on peut distinguer quatre sphères de puissance. Premièrement, c'est la sphère économique. C'est celle de la capacité à produire ses moyens d'existence, ses moyens de production et à les répartir ou à se les approprier, d'accord Ce terme d'approprier est important, vous verrez, vu que bah, le, le mode de production capitaliste repose en partie sur un mode d'appropriation qui est permis par le monopole des moyens de production par une classe et le monopole sur les moyens d'existence par la même classe. Donc, deuxième sphère de la puissance, c'est la sphère culturelle. Pour aller vite, c'est la sphère de la production des représentations du monde. Donc, c'est très, très large hein, comme sphère. Ça touche euh, à la fois l'art, la science, la religion, euh, etc. Et on verra que, euh, très souvent, cette sphère-là se développe quand il y a déjà une puissance économique ou politique qui existe et donc cette sphère culturelle va se développer pour prendre le parti dans le domaine idéologique de ce camp là, qui apparaît. Ensuite, troisièmement, il y a la, la sphère politique qui en fait se découpe en, en deux sphères. La première partie, c'est la sphère institutionnelle et légale. Alors, euh, par exemple, dans la manière dont nous, on se structure et on a des règles informelles ou formelles, euh, on est en fait en train de s'organiser dans cette sphère. Okay. Et le fait de créer des règles, euh, ça donne un droit d'utiliser une certaine forme de violence symbolique, je vais dire ça comme ça. Ça ne concerne pas que euh, les élections. Voilà, et donc la dernière sphère, c'est le versant coercitif, celui de l'exercice de la force. Si vous lisez euh, Rousseau, si vous lisez euh, Machiavel, par exemple, ils opposent la force au droit. Le côté coercitif, violent, force, c'est quelque chose qui va vraiment revenir très très souvent. Et euh, une des choses que vous savez sans doute déjà du manifeste, c'est qu'il propose une révolution euh, euh, violente. Il dit ça va être violent. Ce n'est pas qu'ils le veulent, c'est parce que ça ne pourra pas se faire par le droit bourgeois. Pour une simple et bonne raison, c'est que le droit bourgeois reconnaît la propriété privée. Et donc vous ne pouvez pas abolir la propriété privée par le droit bourgeois. Vous allez nécessairement devoir le faire de manière despotique, qui passe hors le droit et qui donc fait recours à la force. Donc quand il parle de violence, il faut bien le comprendre dans ce sens-là, et pas dans le sens où on va aller euh, casser des genoux et euh, briser des dents. quoi. C'est pas du tout la finalité. Et l'idée, c'est de comprendre que ben, le communisme, c'est bien une puissance. C'est-à-dire que ça intervient dans cette lutte révolutionnaire pour euh, transformer les rapports sociaux, et ça intervient sur plusieurs de ces sphères, euh, toutes ou, ou, ou parties de ces sphères, économiques, culturelles, politiques.